Hello, hello, bonjour, chers followers. Alors, je suis Régis Samon, coach marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Aujourd'hui, on va voir deux techniques pour pouvoir éliminer les fraudes dans votre entreprise. Vous savez qu'il y a énormément d'entreprises qui souffrent de la fraude, du vol de biens, de marchandises, et ça, ça détruit les bénéfices. Des, des entrepreneurs, notamment les PME. Et les PME ne savent pas faire face à ce genre de difficultés. Alors, c'est vrai que je suis spécialiste en entrepreneuriat et en marketing, mais euh, dans une autre vie, j'ai été auditeur interne et auditeur et, et externe aussi, et financier comptable, pendant sept ans. Donc, euh, pendant sept ans de ma vie professionnelle, j'ai appris à traquer et à réduire les, à éviter les fraudes dans les entreprises et les erreurs. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer deux petites techniques simples pour pouvoir réduire les fraudes et même les empêcher même quasiment euh, euh, presque à 99%. Il s'agit de deux techniques. La première technique, ce sont les procédures. Alors, j'ai constaté que la plupart du temps, les, les, les PME n'écrivent pas leurs procédures de travail. Ça, c'est une grosse faille qui permet qu'on puisse vous voler facilement. Je vous donne un exemple simple. Euh, par exemple, on va prendre dans le cas des restaurants où euh, les gens volent beaucoup, les restaurants, les maquis, comme on l'appelle chez nous en Côte d'Ivoire, où il y a la vente des boissons. Il est marqué, si vous avez marqué dans la procédure, tout simplement, ça a été écrit que, par exemple, pour faire sortir chaque boisson, il faut remplir un bon, déposer chez le gars de stockage, et puis la personne. Euh, valide le bon et puis vous donne la boisson. Cette boisson, une fois qu'elle est servie, le reçu doit être remis à telle autre personne qui réceptionne l'argent, etc., etc. Quand la procédure est respectée, quand la procédure est écrite, il est difficile pour le fraudeur, parce que le fraudeur, il va essayer de contourner votre méthode de travail pour voler. Quand c'est écrit, en contournant ça montre qu'intentionnellement, il n'a pas respecté la procédure. Vous avez deux avantages avec euh, euh, le fait d'écrire des, des procédures. C'est vrai que le mot est, est, est, est gros, mais une, écrire une procédure, c'est écrire la façon dont on travaille. C'est tout. Donc, en écrivant, ça permet de détecter facilement les failles. Dès que quelqu'un dès que, dès que quelqu vient contrôler, il sait que, ah non, mais ce n'est pas normal. En principe, on devait faire ça, mais pourquoi euh, les, cette procédure-là n'est pas respectée Il y a une faille dedans. Deuxième chose, c'est que ça, ça effraie la personne. C'est-à-dire que celui qui fraude, son intention, pas, il, il ne veut pas qu'on le découvre. Alors, quand la procédure est écrite et qu'il doit la contourner exprès, rapidement, on va pouvoir identifier celui qui n'a pas respecté la procédure. Donc, il a peur. Le fraudeur a peur, quand il y a une, euh, une entreprise dans laquelle toutes les procédures sont écrites, il a peur de pouvoir la contourner parce qu'on fa peut facilement l'indexer. Ce que le voleur ne veut pas du tout. Deuxième technique pour pouvoir limiter la fraude, ce sont les sé la séparation, ce qu'on appelle la séparation des tâches. La séparation des tâches, c'est une technique d'audit, qui est tout une technique de, de contrôle interne, qui consiste euh, à... Empêcher qu'une personne à elle seule ne fasse plus de deux tâches dans la même opération. C'est-à-dire que vous êtes, vous êtes, comment on appelle ça même, vous avez un restaurant ou bien vous avez une pharmacie, mais pour le cas des pharmacies, la personne ne peut pas être à la fois celle qui prend les ordonnances des, de, de, de, des clients, qui va chercher les médicaments, qui vient livrer et qui vient enregistrer. Et les médicaments dans la caisse voilà, et puis qui les conserve c'est-à-dire que la personne fait toute la chaîne quand la personne fait toute la, toute la chaîne la personne peut voler facilement vous avez deux avantages à la séparation des tâches le premier avantage à la séparation des tâches c'est que ça empêche quasiment euh, ça rend presque difficile la fraude intentionnelle parce que pour qu'il y ait fraude il faut que tous ceux qui sont dans la chaîne d'opération, soit en collusion. C'est-à-dire qu'il doit il s'entendre. Il doit s'entendre. Si vous voulez éviter la fraude dans un concours, vous divisez les tâches. Quand vous divisez les tâches, quand vous séparez les tâches, pour que quelqu'un puisse accéder à ce concours par corruption, il est obligé d'arroser toute la chaîne. Voilà. C'est est ce est qui est parfois difficile. C'est pour ça que vous allez voir que il y a dans, dans, dans certains concours de la fonction publique, euh, les, les coûts sont, soient très élevés parce qu'il faut arroser tout le monde. Les tâches sont tellement divisées qu'il euh, ne suffit pas de, de prendre le brigadier du coin et puis il euh, euh, y a le contrôleur, il y a celui qui va faire aussi euh, la correction des examens, il y a le jury, etc. etc., etc. Donc il faut, il faut arroser tout cela pour frauder. Donc ça revient extrêmement cher et c'est limité. C'est limité, ça limite les fraudes. Deuxième élément que ça, ça permet de faire, ça permet de détecter les erreurs parce que même quand il y a une fraude que les tâches sont divisées, si la personne a, a, a commencé à frauder au début et qu'à la fin eh, de la chaîne, il y a celui qui contrôle, qui n'est pas dans le moule, lui, pouvoir, il, va, il va pouvoir détecter. Donc, ça permet de détecter tout ce qui est anomalie, tout ce qui est erreur. Voici les avantages de ces deux techniques-là. Et une fois que vous les appliquez, vous pourrez limiter les fautes. Alors, c'est simple. Hein. Ce que je peux vous recommander, c'est de mettre en commentaire les cas de vol que vous avez eu, les, les opérations sur lesquelles on vole, on vous vole souvent. Et puis, je pourrais vous donner quelques petits conseils sur comment séparer les tâches dans l'opération que vous êtes en train de mener. Voilà, ça vous donnera des indications beaucoup plus pratiques. Et puis, on se retrouve euh, euh, la prochaine fois pour un autre conseil de gestion d'entreprise. Voilà, à ciao, ciao, bye bye.